Tu as bien fait Sifi. Je me doutais bien qu'Hélène ne pouvait aller bien loin sans ton aide. Mmh. Mmh. Si... Siffy Princesse, vous êtes réveillée Dites-moi, qui est l'homme que vous avez fait venir Eh bien, votre père, le roi Kial. Oh, non. C'était pas dans le manuscrit, ça Vous délirez encore. Laissez-moi changer le lynch sur votre fils. Non, vous comprenez pas, je. Écoutez, Sophie. Je ne suis pas la véritable. Vous n'êtes pas la véritable princesse qui Tout en étant bien elle. C'est à n'y rien euh, Eh bien. En effet, c'est plutôt bien résumé. Votre père me prend pour une idiote, mais je sais que rien n'est normal depuis votre réveil. Les choses arrivent, et j'ai l'impression que ça ne devrait pas se passer ainsi. <rire> Au final, il le change son scénario. Pas trop tôt. C'est ce qu'il y vous... a... Hélène. Mm. Appelez-moi Hélène. D'accord Euh... D'accord. Mais vous me devez quelques explications. Vous les aurez, c'est promis. Mais il faut qu'on parte maintenant, avant que William... Princesse... Enfin, Hélène. Nous ne pouvons pas partir ainsi. Si c'est au sujet de mon père, ça vous ressemble un petit peu trop à celle de William. Ça aussi, je vous expliquerai plus tard. Sachez juste qu'il ne faut pas traîner ici. Il ne s'agit pas que de ces ordres. Vos jambes, vous ne sentez pas Mes jambes Elles me font mal, comme d'habitude, mais... ici, mais... si elles ne sont pas censées vous faire mal. Rappelez-vous, mmh. Hélène. Mon roi, vous êtes si déjà... Si tu lui votre... sa couverture, qu'elle se rende compte. Je... Je suis désolée. J'ai utilisé mes meilleures ongles, mais... <rire> non, pas encore, je... Vous n'avez pas Vous n'avez pas le droit de me les reprendre comme ça. Voyons, Hélène, ce n'était qu'un prêt. Rendez-les-moi. Seulement si vous me promettez de suivre l'histoire à la lettre, désormais. Je le ferai, promis. Mes jambes. s'il vous plaît. Excusez-moi, comment le... Sifi, ce n'est pas le moment. Va ramasser du bois. Bien, mon roi. Tenez, Hélène, buvez ça. C'est ce qui va vous soigner. Merci. Vous allez pouvoir vous relever d'ici quelques heures. Mais les douleurs seront toujours là. Il faudra vous improviser une béquille, à mon avis. Vous êtes reculier à ce que je vois. Disons que je veux juste être sûr que vous reteniez la leçon. Croyez-moi, je le retiendrai. Le roi n'est plus là Non, il est parti. N'empêche, le roi. Je me disais bien que ce personnage était aussi négatif que lui. Bon, je suis pensé là le temps que la potion passait fait. Allez-vous avoir le temps de m'expliquer ce qui est arrivé à la véritable princesse Kian Ah, je... J'en sais rien. Elle va bien au moins. Il y, y a que William, enfin le roi, qui a la réponse. Désolée. Tiens, et... Et si vous me parliez de vous De... De moi Mais pourquoi Je me suis souvent dit que... Toute cette histoire serait bien plus intéressante si elle se passait à travers vos yeux, Siffy. Et... Euh, si on veut réécrire le destin... Réécrire le destin. <rire> C'est ça. Enfin, si vous le voulez, bien sûr. Alors, dites-moi, Sifi, depuis quand vous travaillez avec le roi Kale Eh bien, j'ai toujours connu cette vie, depuis toute petite. Je ne me souviens que du moment où on m'a demandé de me mettre à votre service, enfin, celui de l'autre princesse, à ses 13 ans, et... Mais non, je ne veux pas de cette histoire-là, Sifi, Vous n'avez jamais voulu autre chose Eu des rêves Des désirs <rire> Si, bien sûr. Voilà, c'est cette histoire-là que je veux entendre. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'étiez pas esclave Je ne sais pas trop. Essayez de retrouver mon peuple, je suppose. C'est dans mon début. Et après J'aimerais être combattante dans l'armée. Commandante, en fait. Bien. Et j'aimerais me marier. Mais... Je ne sais pas si vous allez accepter ce que vous allez entendre. Mais les hommes, qu'ils soient elfes ou humains, ne vous ont jamais vraiment intéressé, c'est ça C'est... C'est ça. Et euh... et vous? Oh, pour ce qui est de mon personnage, j'ai l'impression qu'elle est assez évasive sur la question. Mais mais la vraie vous, celle qui se cache derrière la princesse? Ah, vous de me le dire. Qu'est-ce que vous voyez? Mmh. Vous n'êtes pas vie. pas de ce monde, je veux dire. Vous venez d'un autre plan. Bon. Eh ben voilà qui simplifiera nos échanges. Sachez que je m'appelle bien Hélène. Mais que mon nom n'est certainement pas Kiala. Qu et... qui êtes-vous Hélène Kiyoé. Je suis éditrice. Je ne connais pas ce terme. Euh, comment résumer Je lis des livres que des écrivains me proposent, je les fais corriger, puis je les fais imprimer, et je m'arrange pour qu'un maximum de gens puissent les lire. Vous voyez Je vois. Et... comment êtes-vous arrivée dans notre plan Euh... je sais pas trop... Disons que je suis plus ou moins... tombée dedans. Nous sommes dans un livre Décidément. Oui, c'est ça. Et sachez que votre auteur, William, est un crétin arrogant. Mmh, je vois. Vous prenez les choses mieux que moi On m'a toujours appris que mon destin était inéluctable. Ça ne change donc rien pour moi. C'est un point de vue, mais je ne suis pas vraiment d'accord. Bon, mes jambes ont l'air de tenir. Est-ce que vous auriez un bâton assez solide et assez grand pour que je puisse m'appuyer dessus Bien sûr. Juste le temps d'enrouler un peu de tissu sur le bout afin de ne pas vous blesser. Et voilà. Tenez, est ça ira Ce sera parfait. Merci. Alors, nous faisons. -nous hum, je vais commencer par vous montrer que rien n'est jamais vraiment écrit. Du moins. Tant que c'est pas imprimé. C'est-à-dire Suffit. Est-ce que ça vous tenterait d'être l'héroïne du prochain livre que je vais publier Hélène, vous êtes sûre de la direction à prendre Plus tout à fait, je m'en rappelle pas. Euh, c'était quoi le rêve de Kial déjà mmh. Une fée vous apparaissait pour vous dire que vous n'étiez pas la fille du roi Kial et que vous deviez partir. Ah oui. C'est vrai. J'oubliais cette originalité démentielle. Oh ben... Je suppose qu'on ne devrait pas trop tarder à tomber dessus alors. Vous êtes bien sûr de vous pour un être si confus. Ah enfin. Bonjour fée. Salutations humaine. Je me nomme Daniel. Je suis ravi de me voir attendue avec une telle impatience. Ma réputation m'aurait-elle précédée Plus ou moins. J'ai quelques questions à vous poser. C'est bien naturel. Si tu veux en savoir plus sur ta véritable essence, Hélène, il te faudra me suivre à travers les tourbières, Mais <rire> Plus tard, peut-être. Avant ça, je voudrais que vous vous occupiez d'elle. Quoi Moi Pourquoi elle Ce n'est qu'une esclave. Elle est entraînée, intelligente, humble. Elle a tué un troll d'un seul coup d'épée. Et elle est orpheline et loin des siens. C'est elle, votre nouvelle héroïne. Ce n'est pas là ma mission. Maintenant, si. Mais. S'il vous plaît, j'ignore tout des elfes de ces contrées. Je voudrais simplement les rencontrer une seule fois. Eh bien, je. Je peux faire un bon mouvement dans ce sens. Les terres natales des elfes se trouvent vers l'ouest, à quelques heures de marche d'ici. Vous y trouverez vos réponses, jeune ne Bon courage. Merci. Eh ben voilà, c'était pas si compliqué. Alors, je vais vraiment retrouver les miens <rire> C'est bien parti pour, en tout cas. Allez, dépêchons-nous. Faut qu'on arrive là-bas avant que Willem comprenne ce qu'on va faire. Euh, mon roi Quoi, Daniel Vous voyez pas que je suis occupé Désolé de vous déranger, mon roi, mais je me demandais si vous aviez suivi les récentes actions de votre fille. Je n'ai pas eu le temps de me pencher sur son cas ces dernières heures, mais il me semble qu'elle était en route vers le royaume voisin. Vous deviez la tromper, Daniel, et la pousser à agir comme je vous l'ai C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas Eh bien, en fait, elle ne m'en a pas laissé l'occasion. Je vous demande pardon Je n'ai pas tout compris, mais elle refuse de me suivre tant que je ne me suis pas occupé de sa suivante. Et impossible de la faire obéir sans céder. Qu Quoi Comment ça Elle a parlé d'une nouvelle héroïne. Elle essaye encore de modifier mon roman Mais quelle salope Envoyez l'armée, mettez-la au fer Invoquez des orques Ce que vous voulez, Daniel, mais empêchez-la d'agir Mais sans vouloir vous offenser, mon roi, pourquoi ne pouvez-vous pas, avec votre grand pouvoir... Tant que le roman est en cours, je suis limité, Daniel. Mais pas au point de ne pas pouvoir faire du steak de fée si vous ne m'obéissez pas. Est-ce que vous comprenez le message, Daniel je... j'y vais de ce pas. Petite idiote, si tu penses que je vais te laisser faire, c'est que tu me connais mal.